Voilà, levé à 6 h on est avec Hervé sur le marché. Reportage au, au téléphone. HCL Bio, c'est écrit quelque part. caille, j'ai les pieds congelés, les bouts de doigts de pied ça fait mal. Sinon dans la journée tu fais quoi ah, ben J'attends le client, <rire> voilà. je conseille les personnes qui en ont besoin, je mes services quand c'est nécessaire. Ici, je suis toutes les semaines à Bouzonville. Surtout les matins, moi, on travaille euh, surtout de 8h à midi. Et après, bon bah, les, les semaines ici, moi c'est le Bousonville c'est tous les mardis. Boulay, on est les vendredis matins. Sarunion le mercredi matin. fait oh, j'y suis une seule fois par mois. Creusval une fois par mois pendant la saison, le mercredi matin. Et après, c'est euh, quelques passages à vernis quand le temps le permet, le dimanche et puis bah, si on a l'occasion et qu'on a la chance d'avoir de nouveau des marchés d'artisanat et de terroir, on pourra refaire quelques marchés plus, plus longs le dimanche.